Coucou Youtube, t'aimes bien les 360, t'aimes bien les Quiscopes, t'aimes bien les noscopes Régale-toi, cette partie est faite pour toi, c'est la première d'une matinée, like, commente et abonne-toi Je suis pas encore mort chat Peut-être que le fait d'en parler ça, ça pourrait arriver mais C'est la première game de la journée et j'ai pas l'impression que je vais mourir Parce combien 27 personnes What? Sorry, not sorry, my friend. La game se passe tellement facilement, ça m'affole. En fait, c'est une game pour dire bonjour à ceux qui arrivent, chat. Petite voix, le lord. <coughs> La voix de quelqu'un qui se réveille, gros. Tranquille, tranquille. <rire> Comment ça va la Chocorp aujourd'hui Bah ben ça va frérot, on est, on est, peu, no on est peu nombreux. Il y a juste John qui est venu à la maison pour faire un petit réglage de PC. Parce que justement je vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine et il faut que ce soit mis en place euh, là cette semaine. Live cuisine Imagine en vrai des live cuisine, ce serait marrant. Alors déjà de 1 c'est une D5. De deux, j'étais dessus. Okay. Mais non, mais... C'est tellement faux, les gars. Il m'avait volé mes deux armes, les gars. Yeah It's a gift guys. Oh Didier T'as un clip à récupérer sur le live pour la compilation d'Enoscope. Hein. Il est magnifique. Alors celui-là. Oh chat, je suis trop content que ce soit vous qui l'ayez vu et pas tous ces gros fils de pute qui arrivent après et qui se prennent pour des viewers alors que c'est vous la vraie élite, chat. J'ai gonflé ma pompe pour le dos, chat. En gros, Didier, je viens de monter sur cette rampe, j'ai sauté, j'ai calé un gros noscope. J'aurais fait ça tu vois T'as deux clips Didier Première game de la journée, chat! Insolent le deuxième. Classique. Ah!